Vas-y, on va couper la musique, les gars. On va, on va kiffer l'ambiance. On va kiffer l'ambiance qu'il nous propose. Shadow pour leader On est en position. Vous kiffez, les... vous kiffez les cinématiques et tout C'est un film qu'on va se faire là. A-t-on confirmé la cible a 1... Ouais, ouais. ouais. C'est beau! Ah, c'est stylé, chat! Hein. C'est stylé! J'aime bien, ça va être trop détente ce soir! Allez, go! Ouais, y'a les drops actifs, chat! Régalez-vous! J'ai pas de deuxième arme, j'ai que celle-là. vous Quoi, tu vois quoi? Sur ma vie que je l'ai tué, les gars! Attends, V pour Ah merde, mais. mais... je suis un chat. An... Je suis un animal, chat. Le je un animal. russe. Mais que les je suis à moitié fou, chat. Rajoute pour la station Prime de... derrière vu de le nombre de. de... On doit être sûr bien, de avant bien sûr que c'est Gorvani, frérot. C'est C'est Viani, chat. Bien sûr de... que c'est Viani ce Un mec, ok armée de Kalachnikov, deux mecs, un pick up Et là on a Viani. putain je le déteste Visuel sur le général Gorbrani Ouais Compris a... à toutes les unités cibles confirmées Shadow 1 vous avez l'autorisation de lancement Bien reçu leader Ghost vous êtes très proche de la zone, cette frappe risque de faire très mal Reçu Ok On pouvez envoyer à <rire> toutes les unités ici Shadow 1 Préparez-vous pour une livraison immédiate. Préparez-vous pour le lancement. Ça paraît vachement gros pour un seul mec, non le désigner. 2, 1, 2, 2. Il vous Ah C'est moi Je m'y attendais pas ça J'arrive général Moi, Melani yeah J'ai tapé un truc. On est reparti Super boost Mon Cible détruite. Ouais. <rire> Mec, il faut du musique à ouais, que ça sature, là. Zubrowski. <rire> Entrée. Oh. oh je Tatanus, clipez ça gens. et envoyez à... Bebou en Pour TikTok, les premières images bien MW2, c'est trop marrant. Vrai. Dites-moi tout. Avant que ce soit On cancel. On a le second du général Gorbani. DMC Ago. Sansiani, major de la Salsalcotz. Il, Il a repris les rênes en Iran pour fournir non. les terroristes. Argent, armes, renseignement. Arme, okay. Il est plutôt ambitieux. Il est dangereux, général. Il veut venger l'assassinat de Gorbrani. Il prépare quelque chose. On ne peut pas l'arrêter en Iran. Apparemment c'est les gars, c'est bien fait hein. Je vous, ai tout, je vous ai mis la qualité en full height, les gars. Vous êtes en full, full height. Merci, les gars, pour tous les subs. Bienvenue, à ce qui vient d'arriver. Il n'y a qu'une façon de le savoir, Général. Alors, capturons-le. Quand Quelle heure il est, là Qui est-ce qu'on envoie Décollé dans 5 minutes. Reçu. La marine est en train d'embarquer et le sergent a démené cette opération. Le sergent On va tout déchirer, pas vrai lieutenant Ouais T'inquiète mon gars On va leur latter la gueule Ghost, vous le recevez Oui chef. Un problème Négatif chef. Terminé. Des fois, Il n'y a jamais de problème Ghost. Swap la Ils doivent protéger quelque chose. D'après ce pensé, trois structures sont gardées par des soldats. Eh ça fait, fait vachement français Sané gros. À Ghost et Soap dirigeront une unité spéciale de Marines pour ou capturer Hassan ce soir. D'accord. Un hélicoptère déposera deux équipes de de au périmètre de la zone L'équipe Bravo sécurisera les bâtiments 1 et 2. L'équipe Alpha, le bâtiment 3. Tous les soldats ont l'autorisation de tuer, mais il nous faut Hassan. Pour okay, OK, OK, OK, OK, OK, OK. Faites attention. Hassan est la et là, ils m'ont Euh, vire actif du, du non, titre euh, Tatanus. Juste. Alpha derrière, le <rire> Les deux équipes se rejoignent au centre. N'oubliez pas, on veut Assad vivant. Mais vous avez l'autorisation de tuer. Allez, sauve. Ok les gars. There we go Merci. Ok. Oh nice. J'ai un EBR chat. Je pense que je vais garder les nocturnes. Ok. Ça vient de, de là-bas. Apparemment, il apparemment, y a un troupeau ennemi là-bas. Je, je, je, je, je, je cours à fond les gars, mais je me traîne Oh merde Oh ils ont buté les collègues les gars On y va, on y va, on y va, ils ont buté les collègues Table pour voir les objectifs Quoi Ne dis pas que mon objectif était à 40 mètres C'est pas possible Mec, il a 20 de mes oeufs... Ok, faut que j'appuie sur table pour voir où est-ce que c'est... Qu'est-ce que je dois faire Ouais D'abord on s'occupe d'Assan. ça détournera l'attention d'Alpha. Vas-y gosse. Ensuite quoi. on sécurise le site du crash. Ok. Oui. Vas-y vas-y vas-y on fait ça. On bouge. Objectif, nettoyer le bâtiment. Vas-y vas-y j'arrive jusqu'à la maison. Je fais quoi, je la joue au sniper dans le bâtiment ou c'est un peu ghetto Vas-y, je vais prendre, je vais prendre ma, ma, ma MP7 les gars, on va rentrer. Comment est-ce que j'ai est fait pour toute la nocturne déjà Oh merde, ça commence pas bien. Je viens de, flingue, je viens de flinguer mon allié. Je pensais qu'il était derrière moi les gars. Ok, je peux pas le What Attends. Et si je mets une pré shot ici J'ai un quiz hein. Je le garde en ligne de gros. Ils sont pas au même endroit Mais bordel Comment on reconnaît un allié sur ce jeu de merde Je vais pas y aller co-réflexe et attendre qu'il me tire dessus! Mais comment je le sais! Non mais, non mais mes, mes couilles! Mes couilles! Son pseudo il, il apparaît que si je passe à deux alors dessus, mais je suis en commando, comment tu veux que je fasse? Je, je vais encore flinguer un allié. Non, eux ils me tirent dessus, c'est bon signe. Ok, moins 2. Oh bordel! Moins 3. Allez les gars, passez-moi. 4 vers... J'en compte 5 Ah cinq. Il, me st... il me stresse Parce que j'en sais rien bordel de... La tenue mes... Oh mes couilles la tenue aussi C'est en hein. suis avec vous les gars je suis, avec vous, je suis, avec vous, je suis avec vous Vous vous. me dites si vous êtes chaud pour rentrer Hop. Oh merde Oh putain je suis blanc alors et J'ai une grenade en mer les gars c'est super long Ah ah, tonton, je vois. Arrête! Soap, le bâtiment Allez. Ok. Euh. Je peux pas rentrer? Prends la fenêtre. Attends, mais c'est un. Oh, je sais pas trop si j'ai. J'ai quand même de sacré En fait, de ne pas savoir sur qui tirer, c'est quand même vachement la merde. Ok. Et quoi? Quoi? Quoi? Oh merde, mais il faut, il faut vraiment y aller doucement. Le son est très fort, chaud. Je, je baisse un chouïa. Non, mais, ouais, ouais, mais c'est la guerre, les gars, dans mes oreilles depuis tout à l'heure. Syntax! Vas-y, vas-y. Allez, vas-y, on, on prend le bâtiment, les gars. Hop. Laisse-toi passer, Oh, mais euh, mes couilles aussi. Comment tu pouvais deviner ça? Je suis sûr que le grainerie il est plus méchant que lui. Wesh. Yo ghost. Laisse-moi passer. Non mais arrête. Qu'est-ce que tu fais Je suis avec toi, je suis avec toi, mon ref. Je toi, je toi, toi, mon Esposito. T'es bloqué ou quoi Avance plus vite. Ah, put oh putain, ce que t'as pris, frérot. Si je, si je sors en bunny... Ok ça le fait. Les mouvements sont très lents sur la campagne, j'imagine que c'est fait exprès. C'est vrai. Ouais. Le lance-roquette ennemi est mort. Parfait. Attends, là il y a une Kalash, là il y a une MP5. Euh, Vas-y on, va on va jouer Kalash un peu. T'as des grenades. Oh merde je te vais aller, aller là-haut. Allez là, on se dépêche t'as. Glissade. En fait en vétéran je pense que les mecs ils ont des lignes super serrées et que c'est pas si évident que ça au final Ok, ok, ok, ok, en fait je devais aller au bout de ça. Oh merde mais attends mais peut-être qu'il y a un terreau Oh je l'ai buté la femme. Je... Ah c'est je... J'ai pété l'ordi. J'ai niqué la bouteille d'eau. J'ai niqué les écrans. Tout ce que je peux niquer je le nique. En fait, j'explique le truc. Ça va se passer comme ça. T'es devant moi. T'es habillé de peu, de peu importe quelle manière, t'as un ordi, t'as quoi Je te fume. Ouais, C'est tout. Objectif, sécuriser le site du crash. Ok, ouais. très bien. Maintenant on peut aller sécuriser le site du crash. Je l'ai fumé gros. Reçu. <rire> ça m'a ça, ça tué. On vient vous Alpha, bien reçu. Restez sur vos gardes. Là, nous attend. Mmh. Ok Ok vas-y On va sécuriser le site du crash chat On Allez avance Merci que bon voir, Ce qui me un sens le plus c'est buter un allié à oh. Pourquoi est-ce que je sens que ça va arriver Genre là Genre sur une armée de personnes qui, qui vont se pointer Vous le sentez pas venir ça les gars Je suis le seul à sentir ça des munitions. Il est limite ce jeu. Oh les gars, c'est normal. C'est les Américains qui. Sécuriser le site du crash. Mais c'est très bien sécurisé tout ça. Comment ça, il y a du mouvement Qu'est-ce que t'as vu frérot Mais oui, c'est vrai. 1, 2, 3, 4, 1. 7. Oh bordel merde! Oh là les enculés! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh putain j'ai plus de vie. Je vois R. On se fait push, on se fait push, on se fait push à l'infini. Il est passé <rire> okay. est terminé. Oh mec c'était trop stylé gros C'était trop stylé ce qu'ils ont pris Je vois encore du mouvement. Vous pouvez venir les gars <rire> Je vous attends Je vous attends les connards 3 minutes Je tiendrai... Je tiendrai jamais 3 minutes et de la fumée près des arbres. Oh, oh mais, mais couille Ouais je vois rien. On voit que dalle Attention Ils arrivent ces chiens morts oh, oh merde Non il y a un sniper adverse oh, Ils sont déjà là Faut que tu tues le seul qui arrive gros Je m'en occupe pas Oh Je suis le HP, je suis le HP Continuez de tirer Vas-y, je, je reprends la zone! Ah, ah C'est pas sûr que j'arrive à tenir, général! Oh putain! Ah! Je l'ai fait tomber! Je défends ma zone! Je défends ma zone, j'en ai pas ouais, la gueule! Ouais, ça va. 2-3 s'est fait tirer dessus. Il est mort. 7-2, j'ai besoin de vous aussi. Ok. On devrait se replier dans la maison. Négatif. On tient la position ou on avance. Ouais. Encore dans le coin. Attends, mais je les ai nettoyés là, les mecs. Oh, ce que je leur ai mis, chat. Quelle immersion. je trop kiffé, chat. Vous pouvez faire feu sur tout ce qui se trouve devant vous. Sérieux? Près des alliés autorisés. Mais quoi encore? Des des de notre position. Ah ah. Je lui mets une grosse tête ou quoi Quand Attends mais j'ai des grenades Oh bordel de. Moins 2. 3.. Oh c'est la sauce les gars, c'est la sauce, c'est la sauce bordel Vous me prendrez pas vivant Merci le kilo 1 Ah, des munitions. Ça va, y. sécuriser le site du crash. Un pour les oh les gars, en vétéran, je les ai croqués, frérot Je les ai croqués au tir, les mecs ouais. à vos ordres, lieutenant. Attends, mais c'est un... Putain, faut, que ça... faut vraiment qu'ils... Faut vraiment qu'ils arrêtent, ça. Un commando, commando. Excusez-moi, chat. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Je, je m'ai une vie. Tu penses ça est encore là l'hélico voir... Sans déconner les gars Me dites pas que ce mec là Vous le butez pas quoi Pardon, je, je, je, je dois vous dire un truc les gars J'ai foutu mon arme de côté J'ai aucune idée de comment est-ce qu'on la refout droite Et je crois que je vais, je vais jouer pendant 4 heures comme as <rire> okay. Oh merde Sniper Éliminé. Qui est touché S4 est à terre. Tropuste. Deux snipers sur le toit. Est c'était comment ils font ça Ils ont des équipements vision nocturne. On fait des trous faciles ici. Un autre. Jolie tir. Sop, continue de nous couper pendant qu'on avance. Oh merde. Oh ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ça goûte. ouais, c'était pas la bonne position. J'aurais jamais dû avancer autant, j'aurais dû clear le truc de ouf. Les lunettes nocturnes qui mettent l'arme sur le côté. Ah C'est hardcore, les gars, ici. Un autre le petit bruit. Oh, putain, c'est... Et par contre, les gars, c'est... Euh... C'est abusé. Hein. Ah ouais, c'est... Euh... En commando, c'est hardcore. Comment tu fais pour passer cette zone en tranquillité Attends, mais... En plus, Mais c'est full no man's land. C'est la... Ce arbre est la... Cet arbre est la seule cover les gars Urgent, Ok. Occupe toi du sniper, saute. Zoom plus sur ton, sur ton sniper. Hein. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que c'est quand même plus simple. C'est hein. continue de nous couvrir pendant qu'on avance. <rire> Bah oui, on te l'a dit Faut jouer allongé. Non mais mec, je, je, je, dé... je décale à peine, j'ai plus de vie frérot. Attends. Allonge-toi, je m'allongerai jamais frérot face à des bottes. Hein. C'est bon, je les repérerai. Putain, mais allez, zoom, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu te balades Non mais vas-y Allonge-toi Vas-y, je vais m'allonger que le bot Putain, chat. Oh non Maintiens voilà. ah. X Mais je maintiens X, frérot <rire> Je vais quand même pas m'allonger au sol direct Sinon, je m'allonge au sol direct et, et je peux pas, en fait. Il y, y, y a de la vieille... Il pourrie. Tu me dire que là, il me repère pas Ok, bah attends, c'est-à-dire bah attends, quoi Ah, en fait, tant qu'il n'y a pas les lasers, on peut avancer C'est la pire idée, pourquoi j'avance mais, mais je suis à moitié fou ou quoi Oh, j'ai pété les plombs. Voilà, casse les lampes Non mais en vrai... Attends. Avance. Mais les, les gars, il faut d'abord les défoncer, après avancer. En fait, le problème, c'est que la, la respiration reste une demi-seconde. Et L'autre problème c'est que des mecs me lâchent des lasers Je comprends pas d'où okay. bon, ça, en fait, ça en fait que de... deux Je suis censé les couvrir frérot Vas-y je... Et je m'allonge Ouais mais je vois R Ghost Hassan ah, est peut à l'intérieur. laisse pas ils, sont... six, le bâtiment. Okay. ils se prennent de sales de tape, les gars. Viens la vision nocturne, six, viens tu penses nous. Ne le pas. Six, viens oh, pas sûr, hein. On n'y voit rien sans vision nocturne, frérot. Ok, nice, on a un. On peut avancer, là. Okay. ok. Ok, ok, ok. Tire sur les lampes. Les gars, vous êtes des fous. Vous êtes des fous, chat. C'est joli. Ah, c'est magnifique. Même le fait d'enlever la vision nocturne et tout. Vous avez vu comment c'est beau Oh, les gars, c'était... Euh je m'attendais pas à ce que ce soit, en vrai, aussi hard, bien agréablement surpris. J'arrive, j'arrive les gars, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Déglingue les, les lampadaires, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Pourquoi est-ce que je sens que je vais fumer un otage encore moins J'arrive derrière vous les gars, j'arrive derrière vous. Je me dirige au premier. Je passe au premier étage. Je suis avec vous les gars, je suis avec vous. Je garde ma nocturne. nocturne. Vas-y on avance les gars. On prend pas une triple kill les gars, on prend pas une triple kill. Hashtag add, Non, c'est pas un hashtag add Si je fais ça par plaisir Partout sauf ici Pas de survivant les gars, pas d'otages pas Oh merde, merde la cover les gars Oh le flic qu'il a pris Ou oh, la cover que j'ai eue, j'en sais rien Allongé, flic sur la gauche Le bot il a rien compris Chat? Ou est-ce que je l'ai fumé ce bâtard? Mais comment tu. Attends, si j'enlève la vision nocturne? Oh, mais c'est pire. Oh, le fils de pute! Oh, la taille du ratas. Son corps il a bougé, chat. Du coup, j'ai tiré, le... tiré sur le mort. Mais je regrette pas d'avoir fumé le mort. Hein. Attention. Alors, frérot, nettoyez le premier étage. C'est fou de nettoyer là. Y'a d'autres trucs à voir Ah cible éliminée Oh merde Putain les rats Ils se cachent partout Non j'ai pas devoir reclaire le truc en entier. Oh les gars je vais pas me faire chier. Cible éliminée. En fait il attend à la fenêtre. Genre là. Éliminé. Il était là. Par contre, ils sont intelligents, il ces putains de bot -ce hein. Que tu peux trouver, ça. Il était à la fenêtre. Je prends la visue sur la fenêtre. T'as pas, pas le droit à l'erreur. Ah non, tu fais une erreur, tu crèves les gars. Tu fais une fucking erreur, tu crèves. <tousse> là je vais faire genre que je sais lire, chat. Ce qui est complètement faux. Est Donc il était bien là. Mais genre faux de chez faux, chaque décision a des conséquences. Bravo, on a du mouvement par ici. On arrive. Les bottes, on le voit là, quand même. Je sais, les gars. Je sais, il y a encore des cheaters. regroupez-vous à l'extérieur. Oh, excusez-moi. Si Hassan n'est plus là, alors qu'est-ce qu'ils peuvent bien protéger Très bonne question. Non. Ok. On se met en mouvement. <coughs> J'ai l'impression d'être en F.O.V de PlayStation, là. Ça... Est-ce que ça a bougé Ou est-ce que je suis fou, chat Non. Ça peut pas bougé. Avec ta biche, avec moi. Allez go, on est parti, les gars. Pourquoi j'ai pas d'arme Mec, j'ai pas d'armes et je viens de prendre une faciale. En fait, j'ai pas pris une faciale. J'ai hauteur faire. Je prends la hauteur. Oh, il a le oh non. Mais quoi Mais c'est quoi Mais t'as. Non, mais mes coups, il a trop de vie. Je sais, je vous ai vu. Putain de merde, c'est trop zoomé X. Ok Il est mort ou... Il est mort Ok, j'aurais dû y aller au sniper tranquille Nota à moi-même y, y aller au sniper plus tranquillement oh. il Putain pas dans les renseignements. Ok Y'a quoi là-dedans Maintenant, maintenant, je suis. En fait, je, je m'attends à, à n'importe quel piège, tu vois. Bon, là, je peux rien faire. On est obligé d'ouvrir. C'est quoi ce bordel C'est en anglais. Merci les gars pour les resubs, BZH pour les 2 mois, GG pour les 20 mois, Eldengo pour les 13 mois. Merci beaucoup. Ils parcourir 1600 km. Ouais, Essayez oui. les armes Chaud. Honnêtement, sur... les gars, pour le moment, c'est c'est c'est très dur, c'est magnifique, c'est sympa. Le ah, feeling est, est bon. Charlie, bon, juste, tu, un, tu te, vous te vous déplaces à deux à l'heure et la glissade pue la merde. Mais c'est très, très sympa. Hein. Ici Ghost, on tient quelque chose. Dites-moi que vous avez Hassan. Ghost. Regarde ça. Ghost, vous avez Hassan Négatif. On a trouvé une cage d'armes. Hassan a des missiles. Ok. Ils sont américains. 07, ici Leader Gold Eagle. On répéter. <musique>